Doubois, comment est l'araignan, c'est Tijan Donc aujourd'hui, nous voit la musique de Pierre Vidotte. Tout est joli. Une musique déjà chantée en cover. Ici ou ici. Il met le lien ici ou ici. Ça dépend. Je ne sais pas de quel côté il va tomber. Allez le voir et puis on voit les notes ensemble. Donc euh, petit rituel de chaque début vidéo. Hein. Abonne-toi à ma page. Active la petite cloche pour les prochaines vidéos. Abonnez pour gagner un petit peu de force, hein. il fait toujours plaisir. Laisse des commentaires si tu as des commentaires. Et puis, nous commence tout de suite après l'intro. Donc, dans cette musique, on a plusieurs notes. Le Do, le Ré mineur, le La mineur, le Sol et le La septième. Voilà, ce sera des notes, ils tournent là-dedans. On n'a pas le Fa. <rire> bam bam tac tac Le la mineur Il m'en sort. sort à côté, petit bazar Le do Nintifil était là Sol Moi la ville il était Gaïa La mineur Il m'en à côté, petit bazar était là Moi la ville il était Gaïa Soir à côté ti un tifil était là, malabaté, la, ma, la bates, pour voir. Donc voilà, il fait en deux fois cette boucle là la mineur, le do, le sol et le la mineur. Il fait deux fois cette boucle. Dimanche soir à côté Tibazan, bazar, tifil était là, malabili, il était gaillard. Soir à côté Tibazan, un était là, la, ma, la bates, pour voir. Et là, nous reprend encore son robe, le do, son robe qui vole en l'air, sol, et là, ne passe au ré, le ré mineur, son robe qui vole en l'air, son figuier est éclair. Il revient sur le la mineur, il avait un bon petit l'odeur, et là, pareil, encore deux fois, ma la passe côté de lit. Les a fait son joli, donc le ré mineur. Alors, moi l a dit... Donc, moi l'a dit, nous finit sur le Do. Alors, moi l a dit... Donc, mi reprend. Le couplet. Donc, La mineur, Do, Sol, La mineur. La mineur, Do, Sol, La mineur. La mineur, Do, Sol, Ré. La mineur, Do, Sol, Ré. Ré et finit sur le Do Essaye. Dis-moi, soir à côté, tu bazar en un petit fil. était là, moi la ville, il était gaillard. Soir à côté, tu bazar en un petit fil. était là, moi la bataille, c'est pour moi. Son rap est en l'air. Son figuier était clair, il n'avait un bon petit l'odeur. Moi la passe côté de lui. Il a fait son joli. Donc, arrive à là et essaye de faire, de marquer un petit temps pour, pour envoyer la musique après. Si nous enchaînons un dialogue, bon, la musique sera jolie aussi, sera, sera, sera pas mal, mais en marquant un petit temps, il a fait son joli. Alors, maladie. Faites dimanche soir à côté, de bazar, il était là, mal à vue, il était Gaïa. Soir à côté, de bazar, n'a un petit fil, il était là, mal à son robe était en l'air, son figuier était clair, il n'avait rien, bon petit d'odeur. Ma passe côté de lit, il a fait son joli, alors maladie. Ok La troisième boucle de, dans le couplet, finit sur la mineur, et le, de, la dernière boucle, la dernière boucle, on a encore le ré mineur dedans, mais n'y est pas de ça suivre, suivent, mes frères, même ma paix, d'amour. Donc, Mira explique encore une fois le couplet, parce que le couplet c'est le plus dur, ne pas passe se refroidir Donc, dimanche soir, tous les dimanche soir, il commence le La mineur déjà Dimanche soir à côté, tu vas en un petit là, moi la ville, il était gaillard Soir à côté, tu vas en il était là, moi la baptise, j'ai Son robe, t'es qui vole en l'air Il commence sur le, sur le dos Son robe, t'es qui vole en l'air, son était clair le Ré mineur, il avait un bon petit loder. Il finit sur le la mineur, côté lit Il a fait son joli. Alors maladie. Donc avant de commencer le refrain, donc la note il termine sur le Do. Le refrain il donne le DO commence direct sur le Do. Et les joli Tout dans les blancs comme de riz. Donc le Ré mineur. Et les olives, bien sûr, Sol. Ton yeux brille comme un grain, les chi, le do. Ton yeux les noirs, attifi, la mineure Ton cheveu, les noirs aussi, ré, attifi, là, il a fait le do. Attifi, n'a rien que ton Donc que les blancs, Sol, comme un grain de riz. do. Voilà. Donc ça c'est le refrain Et dans le refrain à un moment il fait Tu es les jolis Atifis Tu es les jolis Tu es les jolis joli même Pour dire ça les gars vite Il commence après Tu es les jolis dans les blancs comme de vie. Tu es les jolis Ton j'ai comme de jolis, ton comme un des tirs des les noix atifi. Les noirs aussi a Tiffy n'a rien que ton don Que les blancs comme un vrai déri Tu les joli a ti Tu les même N'a rien que toi-même Donc le La septième, C'est ça, il hein? faut regarder là Donc, euh, donc La corde durée Et la corde du Si du ré, La corde du Ré accord du Si N'a rien que es même fait battre mon cœur comme sa main et sur le sol, donc me reprend pour le refrain. Donc tous les jolis, donc c'est le do, le do, le ré mineur, le ré mineur, le sol, le do, le la mineur, le ré mineur. Le Do le sol, le dos. Tout les joli. Après quand il passe dans la dans le, la petite phase, tout les joli. A tous les tout joli même. Tout les joli, joli même. Pas facile à dire les gars, on rigole pas. Tous les jolis, joli même, n'a rien que tu es même. Dans cette partie-là, c'est tous les joli. Donc le la mineur. Do le la septième, le sol, et pour reprendre le refrain do. Voilà, donc il fait... Tu es les olives, ton dans les blancs comme de riz. Tu es les olives, ton j'ai pris comme des chiens, moi, j'ai les noix tiffilles. Je vu les noirs aussi, à t'y rien que ton dents que les blancs comme un débit, tout désolis, tu files les jolies même n'a rien que tu es même, pour faire battre mon cœur comme ça même. Tu es les ton dans les blancs comme dormir, tu les oli, ton j'ai pris les chiffres. Les noirs, je veux les noirs aussi Atifie n'a rien que les que les blancs comme un grain d'égris n'a rien que ton que les blancs comme un grain d'égris Atifie n'a rien que ton que les blancs comme un grain riz. Voilà Donc là, tu connais tous les notes Alors, nous va essayer de la musique en entier Donc, vous avez vu, les notes reste quand même facile donc là, c'est vraiment, c'est de mémoriser à quel moment il faut jouer la note. Voilà. Une fois que tu en as pris le coup, c'est bon. Donc là, on nous fait en entier. Allez. Donc, nous commençons sur la mineure. Dimanche soir à côté, tu vas en un, la ville, il Gaïa. Soir à côté, tu vas en un, tu la baptême, pouvoir. Son robe qui vole en l'air, son figue était clair, il n'avait rien, bon petit odeur. On l'a cosse côté de lui, il a fait son joli. Alors moi elle dit, tu es les ton dans les blancs comme riz, tu es les olis, ton les comme de es les Oli, es les comme Galetchi. J'ai les noirs, Tiffy, je vais les noirs aussi. A Tiffy n'a rien que ton dents que les blancs comme un vrai de vie. Tu les olis, à Tiffy, tu les olis, même n'a rien que mêmes, même. Pour faire battre mon cœur comme ça même Tu les olis ton dents les, les blancs comme de riz. Atifi, je veux les noirs aussi Atifil n'a rien que ton temps que les blancs comme un grain riz. Donne à lui rendez-vous, barrage moi l'avenue, mais voilà mon tifil, il était pas là Donne rendez-vous, barrage moi la nuit, mais voilà mon tifil, il était pila là Rendez-vous sur si la digue, t'aurais tombé la merde, et moins, Dieu m'imagine Quand soleil tombe sur la mer. Et était pareil mon cœur m'a l'appelé à mon zézère. Tu es les olis, ton dent les blancs comme de riz, tu es les olives, ton comme grain de chine, mon ciel est tu je veux les noirs aussi, attifie n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz, attifie n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz, donc voilà, à la fin. Donc, Atifi euh, rien. Donc, il reste le dos. Que ton dent, que les blancs. Sol, comme un grain des riz. C'est tout. Donc voilà, le tuto se termine. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à ma page pour euh, me faire avancer un peu sur la, ma chaîne YouTube. Et active la petite cloche pour une bonne prochaine vidéo. Voir mes prochains tutos, mes prochains covers. Euh, euh, ou des clips vidéo. D'ailleurs, mon prochain tuto, ce sera vendredi sur euh, la musique également cover que j'ai fait sur T-Source N'a essayé. Je laisse le lien également ici. Je laisse un petit commentaire pour euh, me dire si ça t'a plu. Même si des choses qui ne te plaisent pas, laisse un commentaire. Merci beaucoup de suivre. Il fait grave plaisir. N'hésite pas à suivre moi également sur Facebook, Instagram. Tijan.S <rire> Tijan.S Allez, la trouve ça. Doubois